Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la monnaie libre. On va faire le bilan du financement participatif pour la semaine 50 et 51. Donc en euros, on a récolté 22 425 euros sur les 50 000. Alors sur le site, ça correspond à 45% de la somme. Il reste 10 jours, donc on est dans la dernière ligne droite. Et il y a 334 contributeurs, donc merci beaucoup à eux. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Je remettrai également le lien vers le forum de discussion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Concernant mon petit projet de 500 dons, 500 euros, donc on a passé la barre des 301 donateurs. Je ferai le dernier virement de 250 euros le 24 décembre au soir. Même si on n'atteint pas les 500 donateurs, c'est pas grave, je ferai le don. Mon objectif étant bien sûr que le maximum de gens aient eu connaissance du financement participatif. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Il nous reste une dernière vidéo à faire. A bientôt.